Entre 800 et 1300, la population européenne augmente considérablement et on voit fleurir de nombreux villages. Vers le 10 siècle, cela correspond souvent à l'apparition de noyaux autour d'une église ou d'une mode féodale. L'activité principale est alors l'agriculture. Entre les 11e et 13e siècles, on assiste alors à l'augmentation de la population qui va déborder de la ville primitive. Certains villages se voient attribuer une charte de franchise qui peut être à l'origine d'une augmentation de la population. La terre est la base de la richesse au Moyen-Âge. Les seigneurs possèdent de vastes domaines appelés seigneuries. Une seigneurie comporte deux parties. La réserve comprend le château et les terres que le seigneur fait cultiver pour son usage personnel par ses domestiques, ainsi que des bois pour la chasse. Les tenures désignent les terres louées aux paysans en échange de redevances en argent, comme le sens ou en nature comme le champard, ainsi que des corvées qui sont des travaux obligatoires sur la réserve. La plupart des paysans sont sous la domination d'un seigneur. Les seigneurs justifient sa domination par le rôle militaire de protection qu'il exerce. Ainsi, il s'appuie sur les chevaliers pour défendre les habitants de sa seigneurie et conserver son pouvoir. Le château fort est le signe de sa domination sur le territoire. Le seigneur rend justice sur ses terres y compris dans les affaires le concernant. Les paysans ont des obligations envers leur seigneur. Ils doivent payer le sens pour exploiter les terres dont le seigneur est propriétaire, et la taille en échange de sa protection. Ils doivent aussi travailler gratuitement pour leur seigneur pendant les corvées et lui payer les banalités pour utiliser les équipements collectifs comme le four ou le pressoir. De la naissance à la mort, l'église encadre la vie de la population de l'époque. Elle délivre les sacrements qui lui permettent de faire partie de la communauté des croyants et de pouvoir assurer son salut. Les chrétiens doivent prier, assister à la messe le dimanche et participer aux fêtes religieuses comme Pâques ou Noël. Ils entreprennent souvent des pèlerinages pour voir les reliques des saints afin de se faire pardonner leurs fautes. L'Église essaye de limiter la violence et punit d'excommunication ceux qui ne respectent pas ses volontés. Néclair assure l'assistance aux malades, le secours des faibles et la protection des plus pauvres. L'Église joue également un rôle intellectuel important.